de ce mois d'août euh, bien sûr le soleil est, comme d'habitude occupe le lion jusqu'au 22 et c'est euh, tout bon pour vous les gémeaux dans la mesure où effectivement le soleil est dans un secteur qui est un secteur gémeaux c'est le secteur 3 vous êtes le troisième signe euh, je sais pas si vous voyez le rapport bref vous serez en harmonie bien évidemment avec cette conjoncture euh, dans la mesure où vous allez pouvoir vous livrer à votre sport favori, c'est-à-dire vous allez pouvoir papoter, être dans l'observation aussi parce que vous êtes très observateur, euh, raconter des histoires autour de vous, faire rire les gens, ce qui est quand même un de vos objectifs dans la vie, vous adorez faire rire, vous avez toujours euh, le petit mot, euh, vous voyez, un petit peu euh, euh, drôle, euh, parfois très critique, hein, il faut le dire, euh, mais bon, vous aurez votre public, hein, ça c'est sûr, euh, avec le Lion on a toujours un, un côté où on est comme un peu comme sur une scène de théâtre, hein, et, et ça vous adorez ça, euh, euh, les Gémeaux euh, vous sentir euh, regarder aussi, observer, hein, puisque les choses vont être actives pour les uns et passives pour les autres. C'est-à-dire qu'être regardé, c'est aussi très important pour vous. Après le 22, le Soleil en Vierge sera moins sympathique hein, pour vous. Bon, c'est un des secteurs quand même angulaire de votre thème, donc c'est important. C'est vraiment tout ce qui est intime, hein, la famille, la maison, donc. Bon, on peut dire c'est le retour aux habitudes, c'est le retour euh, euh, au travail euh, qui va se faire entre le 22 et le... Enfin bon, euh, la, la Vierge, elle, elle, elle dure hein, jusqu'au jusqu 22 septembre, donc euh, forcément, euh, bon, euh, il y aura peut-être une rentrée échelonnée. On en vient à parler de mercure qui est votre planète maîtresse et euh, euh, disons qui joue toujours un rôle assez important dans votre vie quotidienne dans la façon euh, dont vous vous adressez aux autres dans votre communication euh, les déplacements vous voyez tout ce qui est de l'ordre du mouvement et des échanges donc eh bien mercure va se trouver elle aussi en lion une partie du mois hein, euh, euh, et euh, bon accompagner, euh, elle accompagne plutôt le, le soleil et euh, bon donc vous serez encore plus bavard que d'habitude faudra faire attention parce que vous pourriez dire des choses qu'il faudrait garder pour vous ou euh, euh, être un petit peu trop taquin avec euh, ceux qui vous entourent et, et, et dire des choses qui vont se révéler euh, blessante mais si vous voulez peut-être un peu vexante parce que c'est toujours on est toujours vexé quand on est dévoilé et, et, et vous aurez une tendance comme ça à dévoiler les autres à, à, à montrer leurs petits défauts et tout ça toujours dans le but d'amuser ceux qui vous entourent de les faire rire bon cela dit mercure est aussi la planète des déplacements et il est très possible que vous vous déplaciez fréquemment euh, euh, durant la période où Mercure va être en Lyon euh, parce que vous avez euh, tel ou tel proche à aller voir, à moins que ce soit euh, ses proches qui, qui se déplacent et qui viennent vous voir. Mais de toute façon, c'est ce, une période hein, ce, avec ce Mercure en Lyon où vous allez euh, beaucoup échanger et euh, peut-être beaucoup bouger pour certains. Euh, après eh bien euh, mercure elle va être euh, en vierge hein, à partir du 20, et euh, donc euh, elle va être toujours euh, conjointe au soleil donc euh, euh, cette rentrée euh, peut-être une rentrée un peu spéciale pour certains parce que Peut-être que l'un de vos enfants va rentrer à l'école ou va atteindre une classe particulière et donc bon, ça fera de cette rentrée un moment un petit peu à part. Vénus maintenant, hein, votre planète d'amour, elle a été chez vous hein, depuis le mois d'avril, donc je suppose que vous n'avez pas eu à vous en plaindre, sauf quand elle a été évidemment en dissonance avec Neptune pour le 3e décan, ça ne devait pas être du gâteau, hein. mais c'est terminé, hein, depuis pas longtemps d'ailleurs, et euh, Vénus rentre le 7 en, en cancer, donc le signe, votre signe voisin ce qui n'est pas du tout une, une mauvaise chose hein, simplement vous allez être beaucoup plus gourmand plus sans demande d'attention de câlin vos besoins hein, euh, vos besoins primaires hein, seront donc au premier plan et euh, bah si jamais on ne répond pas à vos attentes vous vous sentirez un petit peu frustré hein, ce qui est normal euh, mais partant de là il faut euh, peut-être euh, vous apporter vous-même la dose de plaisir dont vous avez besoin hein, et vous en êtes tout à fait capable euh, ça ne doit pas forcément euh, tout ne doit pas forcément dépendre euh, des autres en tout cas en ce qui concerne vos besoins vous êtes tout à fait capable de, de, de les euh, euh, comment dire d'y subvenir vous même même vos besoins financiers parce que ça peut aussi être euh, euh, interprété dans ce domaine puisque le secteur 2 euh, hein, qui, qui est occupé par vénus est, est un secteur financier donc vos besoins à la fois amoureux puisque c'est vénus euh, mais aussi financiers puisque c'est vénus et le secteur 2 euh, seront donc au, au premier plan à partir du 7 août euh, avec euh, ma foi euh, bon tant qu'elle ne sera pas en dissonance euh, euh, opposé hein, à, à Jupiter, Saturne, Pluton, ça se passera plutôt bien hein, et ça va être une grande partie du mois donc euh, euh, essayez simplement hein, euh, de ne pas vider votre compte en banque parce que vous aurez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à ceux que vous aimez. On termine avec Mars alors là vous êtes plutôt chanceux parce que, euh, bon, c'est vrai que Mars est en Bélier, elle est très forte, elle est guerrière, elle est conquérante. Euh, euh, vraiment, avec les, les aspects qu'elle va faire, on peut avoir un petit peu peur euh, de ce qui va se passer, mais il ne faut pas oublier que les planètes lentes sont rétrogrades et que donc ce ne sera pas du tout la même ambiance qu'au mois de Mars, quand il euh, y a eu ce même aspect, enfin un aspect semblable, et que nous avons été confinés. On peut avoir peur, hein, mais euh, ça ne sera pas forcément euh, euh, du concret. Euh, avec Mars en Bélier, c'est votre avenir qui va euh, être euh, au centre de votre de vos préoccupations. Vous allez peut-être euh, essayer... Alors je ne sais pas si vous allez être dans l'action ou, ou dans la pensée, mais en tout cas, vous vous demanderez comment euh, faire plus Hein, euh, au niveau de, de vos projets, de, de, du boulot, comment vous pouvez avancer, progresser dans votre vie professionnelle, ce sera vraiment euh, quelque chose qui va euh, euh, vous occuper euh, pendant ce mois d'août, mais sachant que euh, Mars est déjà euh, en, en bélier depuis le 28 juin, donc l'ambiance vous la connaissez à peu près. Hein. Le problème, c'est que euh, elle commence le mois en étant en dissonance avec Jupiter, donc forcément, euh, bon, euh, vous allez vous poser des questions euh, qui sont plutôt d'ordre administratif, hein, euh, et euh, vous allez vouloir avancer euh, sur un problème où euh, euh, vous devez peut-être de l'argent à l'administration ou c'est elle qui vous en doit. Donc, euh, bon, faut réclamer, il faut mettre le point sur la table. Euh, bon euh, sachant que jupiter est rétrograde elle aussi donc euh, bon tout ce qui va se passer euh, et qui est relié à mars euh, toutes les oppositions qu'elle va faire doivent être prises avec des pincettes dans la mesure où les planètes euh, sont rétrogrades. je vous souhaite à tous un très bon mois d'août que vous soyez en vacances ou non bon courage à ceux qui restent et qui travaillent et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, avoir plus euh, d'astro sur le site euh, du Figaro TV magazine.